J'ai ressenti euh, la torpeur, cette exiguïté des cellules, euh, cette froideur des, des murs. Euh. On comprend bien euh, ce que cet homme, en a devini dans ses 5 mètres carrés, face à cette porte de bois, on a pu ressentir euh, comme défi. Je suis Mathieu Robière. Je suis un auteur de bande dessinée lyonnais, agrégé d'Histoire-Géographie et professeur dans un collège de Lyon. Pour faire cette bande dessinée, je me suis appuyé sur différentes sources, donc les Mémoires d'André Devigny d'abord, qui a écrit deux livres, euh, qui évoque euh, donc ce moment et euh, le reste de sa vie. Aussi des documents d'archives du type euh, rapport euh, notamment euh, Elisabeth Burry, donc euh, cette jeune femme qui joue un rôle important dans, dans l'histoire. Et donc son témoignage permet de reconstituer une partie des scènes que j'ai mis euh, dans cette histoire. Voilà, toutes sortes comme ça de, de matériaux. Et, et après, pour faire une histoire qui tienne, une nouvelle fois, une histoire haletante qui tient dans une centaine de pages, on ne peut pas mettre trop de personnages. Et donc il y a beaucoup de personnages dans la réalité, moi j'en ai condensé un certain nombre. Il y avait des scènes qui étaient très fortes en fait dans ce que racontait Devigny, mais qui étaient vécues par des personnages différents, donc ça valait le coup de les rassembler en un seul. Il y a aussi, euh, ce que j'ai mis en œuvre dans ce, dans ce récit, c'est de donner une place à l'épouse d'André Devigny, et je lui ai donné même une place un peu plus forte que dans la réalité, pour mettre en évidence une réalité, qui est celle de l'engagement des femmes dans la, dans la résistance au cours de cette guerre. Alors moi, je n'ai pas été frustré par la nécessité de laisser de côté toute une partie des, des recherches que j'ai pu faire, des découvertes que j'ai pu faire. Et là, la, la bande dessinée, l'enjeu, une nouvelle fois, c'était pas que de tout raconter, ce n'était pas de montrer, euh, de faire le tour de la situation carcérale euh, sous l'occupation, c'était de faire une bonne histoire. Ce sujet m'est apparu comme euh, l'occasion voilà, de, de montrer un combat. On a l'impression d'une évidence. Or, précisément, ce n'était pas du tout une évidence. Le corps social, globalement, euh, laissait penser que ceux qui résistaient étaient plutôt des empêcheurs de tourner en rond, euh, qui allaient attirer les problèmes. Et donc, voilà, travailler sur quelqu'un qui s'engage immédiatement. On a vraiment un exploit individuel. Est cet homme, il, voilà, il est exceptionnel, c'est formidable tout ce qu'il fait. Euh, mais tout seul, en fait, il ne serait pas sorti. Le média artistique, que ce soit une nouvelle fois le cinéma ou que ce soit la radio parfois, ou le ou la bande dessinée, ou le roman, sont absolument nécessaires pour, à un moment, que tout ce que savent les historiens se mettent en chair, en fait, devienne quelque chose de concret dans lequel on puisse se retrouver, permettre au lecteur de se replonger dans, dans une période. Donc, euh, depuis quelques années, j'ai à plusieurs reprises accompagné des classes, en collège et en lycée, sur un projet de création de bande dessinée. Je leur montre, à travers mes bandes dessinées, les différentes astuces du scénariste, qu'est-ce qu'il doit trouver, le, le prétexte à ce qu'il va raconter, les, euh, justement les, les personnages, est-ce qu'il va utiliser des personnages fictifs Ce que je leur apprends, voilà, c'est plus d'être euh, des scénaristes et des storyboarders que vraiment des dessinateurs. Donc voilà, la, la bande dessinée, c'est vraiment l'occasion de se donner du plaisir en faisant aboutir quelque part le travail des historiens. Notamment alors l'année dernière, euh, on a fait un, un travail vraiment formidable avec une classe de, du collège de Genas qui avait travaillé sur les fusillés de Jeunasse. Et euh, ce, ce travail a fini en apothéose puisque les élèves ont remporté le, le concours de la résistance cette année euh, au niveau académique. Le préfet a décidé de créer une, une stèle en l'honneur de ces fusillés euh, en rapport avec leur travail. Bon voilà, là, le, quelque chose de formidable et ce serait un plaisir évidemment de recommencer ce genre de démarche, pas forcément exactement la même avec d'autres avec enseignants et d'autres classes.